salut tout le monde euh, alors une petite vidéo pour vous donner un petit peu plus d'informations peut-être un petit peu plus de détails quant au nouveau projet que je vais lancer, si vous avez bien retenu, si vous avez bien tout suivi, on est à une semaine euh, du lancement du projet, une semaine de la première vidéo qui sortira donc le 22 mai. Personnellement, il me tarde beaucoup, il me tarde de voir un petit peu les réactions que ça va faire, voir si ça plaît, si ça plaît pas. Alors dans l'idée, qu'est-ce que c'est Parce que j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui me demandaient eh, qu'est-ce que c'est que ton nouveau projet, en quoi ça consiste et tout ça. En fait, je suis parti d'une une réflexion, qu enfin, d'une question qu'on m'a beaucoup posé aussi, qui était tu dis que tu es mentaliste, mais je ne vois pas beaucoup de vidéos de mentalisme sur ta chaîne. C'est vrai. En fait, l'explication, c'est que, ben voilà, forcément, mentalisme, je suis obligé d'avoir quelqu'un à qui faire le tour. Sinon, si je me mentalise moi-même... Ah. Hum, Baptiste, à quoi tu penses hum, Je pense que tu penses aux deux. Est-ce que c'est ça hum, Oui, c'est ça. Alors ce nouveau projet, qu'est-ce que c'est What is it What is this project euh, Ce nouveau projet, c'est... Une série vidéo, alors on va pas changer, on va rester toujours dans les vidéos, forcément. Euh, ça va être des vidéos, mais dans un format différent. Au lieu d'être tout seul à ma table, en train de parler à ma table, hmm, « Bonjour la table, est-ce que tu veux que je te fasse un tour ?»« Oui ?»« hmm, Regarde, choisis une carte. »« Oh, tu as choisi le de cœur. »« Tiens, retiens-la. »« Ah, mais j'ai oublié, tu es une table, tu ne peux pas la retenir. »« Alors attends, je vais la montrer à la caméra. »« Ah oui, mais peut-être que tu... » Enfin bref, voilà. Alors, on va faire un format différent. Et, et donc du coup, j'ai proposé à des amis euh, de participer donc du coup voilà euh, des vidéos de, de ce type là en extérieur avec quelqu'un en face de moi pourquoi des, des amis et pas des inconnus tout simplement pour la simple et bonne raison qu'avec des inconnus il faudrait enfin, il y aurait tout un bordel monstre entre guillemets à gérer entre les droits à l'image entre ci entre là euh, j'ai préféré partir sur des amis pour l'instant c'était carrément plus simple euh, ce sont des amis, mais ce ne sont pas des complices. C'est-à-dire que je leur ai dit, ben voilà, on va faire une vidéo, mais je ne vous dis rien d'autre de plus. Je vais vous faire un tour de mentalisme, mais je ne vous dis rien d'autre. Un peu comme on ferait une caméra cachée, sauf que là, ben la caméra n'était pas cachée. <rire> ouais, donc du coup, ce n'est pas une caméra cachée, quoi. Ouais. Enfin bref, voilà, je ne leur ai pas dit avant, mais voilà, pensez à telle carte, ou pensez à tel truc, choisis tel truc, choisis telle carte, il faut que ça fasse comme ci, il faut que ça fasse comme ça, et c'est accentué au max de réaction à la fin pour que ça fasse une vidéo digne des Américains. Un petit peu comme ça. Stop oh my god! god. Is this, this, is bull... this is witchcraft! This is bullshit! Enfin bref voilà. D'ailleurs si vous avez envie de participer, si vous voulez être le spectateur d'une de ces vidéos pour ce projet-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez me demander et on arrivera à se caler un, un petit créneau pour se faire euh, une, deux, trois petites vidéos. Euh, parce que oui, vous risquez de voir les mêmes personnes sur plusieurs vidéos, tout simplement pour la simple et bonne raison encore une fois, que c'était carrément plus pratique. Et donc, du coup, voilà, ça a donné euh, tout un tas de vidéos qui sont déjà tournées pour la plupart, euh, qui sont certaines aussi montées, et donc, du coup, qui sont prêtes à, à être postées. J'espère que vous aurez euh, beaucoup de plaisir à regarder, euh, enfin, du moins à découvrir ce nouveau projet. Chaque vidéo sortira le 22 du mois, donc, on a une vidéo par mois qui sort chaque 22. Donc là, le prochain, ben, c'est le 22 mai. On aura le 22 juin, le 22 juillet, le 22 août, à part si je prends des vacances. mais On va essayer de, ben, de faire en continuité. Voilà, en tout cas, j'espère que vous êtes comme moi impatients de, de voir ce lancement de projet, de voir cette première vidéo. N'oubliez pas, vendredi prochain, vendredi 22, 19h30, la vidéo sera en ligne. Si vous voulez être genre les premiers à découvrir la vidéo, ah, un petit peu comme on découvrirait une série genre Game of Thrones, Enfin, ouais, c'est quand même pas du même niveau, mais... mais presque, presque. À la semaine prochaine, le 22 mai, 19h30. J'espère que les vidéos vous plairont et que vous prendrez autant de plaisir à les regarder que moi, j'ai pris du plaisir à y réfléchir et à les faire. Et puis, bah, à la prochaine. Et... Action que dire d'autre Que dire d'autre Que dire d'autre euh, Là, je dis un petit peu de la merde en fait. J'ai l'impression. Il y a ça qui se casse la gueule aussi. Et puis, euh, tout simplement, ben voilà. Parce que. Il euh, y aura quand même un petit peu de neige euh, à l'ouest, euh, euh, l'est, l'ouest, l'est de, de la France. Le retour vidéo est peut-être un petit peu décalé, là. ça m'énerve. Non, allez, on, on, on va le faire sérieux. Là. allez, sérieux. Allez.